Bonsoir, alors je, je fais un petit peu une vidéo à la, à la volée, je vous prie de m'excuser pour euh, la mauvaise qualité, euh, à la fois du son et de l'image, mais j'ai pas trop le temps puisque je pars en voyage demain matin. Et je voulais partager avec vous euh, ce soir un petit peu euh, mes réflexions concernant cette fameuse COP21, pour laquelle je vois tout le monde s'emballer, plein d'espoir, euh, que je comprends bien entendu, mais euh, je n'ai pas tout à fait le même espoir, en fait. Euh, je voudrais partager pourquoi, en fait, je ne crois pas une seconde que cette COP21, cette réunion au sommet, va apporter quelque chose. J'entends quelque chose au niveau des États, euh, et au niveau des dirigeants, bien entendu pas au niveau de la prise de conscience de chacun euh, et de l'aspect d'engagement que chacun peut prendre, qui me semble, elle, pour le coup, très importante. Euh, maintenant, je vois beaucoup d'espoir investi dans les chefs d'État, les dirigeants, et là, j'ai beaucoup beaucoup de réserves et je voudrais partager pourquoi j'ai ces réserves. Elles touchent en fait à trois points essentiels qui tournent autour de l'intelligence collective, pour ceux qui connaissent mes activités de chercheurs là-dessus, et je vais essayer de vous les expliquer. La première chose touche justement à l'intelligence collective elle-même. Aujourd'hui, nos gouvernements, nos États, nos administrations, nos grandes entreprises fonctionnent dans ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Pyramidal, ça veut dire que nous avons donc des décideurs en haut de la chaîne et puis nous avons des chaînes de commandement en cascade, en pyramide, jusqu'à euh, l'exécution évidemment des différentes tâches fractionnées dans la division du, dans la division du travail. Euh, les recherches en intelligence collective nous montrent, et là je fais un raccourci, mais elle nous montrent aujourd'hui l'intelligence collective pyramidale ne peut pas résoudre des problèmes d'un tel degré de complexité comme le réchauffement climatique, et je veux dire tous les grands problèmes d'humanité aujourd'hui, les grandes questions liées à l'économie, euh, la justice sociale, la paix dans le monde, euh, l'alimentation, la, etc. En fait, d'ailleurs, tous ces mots-là, qu'il s'agisse de réchauffement climatique, de pollution, de guerre, de territorialité, de consumérisme, de pollution, etc., relèvent de produits, euh, de productions liées à l'intelligence collective pyramidale, elle a ses, ses, ses fonctions, en tout cas, de produire beaucoup de pollution euh, et, en tout cas, une très faible capacité à appréhender le degré de complexité euh, des problèmes que l'on voit aujourd'hui. Alors, je vais faire un raccourci ici. Euh, je ne vais pas expliquer exactement pourquoi, sinon cela prendrait trop de temps, temps. Et puis, je crois que vous avez accès à beaucoup de mes conférences qui vous qui permettent de décrire un petit peu plus ce genre de choses. En tout cas, euh, on peut mettre les gens les plus compétents que l'on veut en haut des pyramides, les plus compétents et les plus bienveillants. La structure même de l'intelligence collective pyramidale lui empêche de résoudre le niveau de complexité systémique que nous avons dans nos questions d'humanité aujourd'hui. Et je vois trop de gens s'épuiser à vouloir agir par le biais, par le levier de l'intelligence collective pyramidale, qu'il s'agisse de leviers politiques, institutionnels euh, ou entrepreneuriales, alors que justement par nature elles ne peuvent pas. Le deuxième point euh, touche à une question liée à la conscience. Alors euh, la conscience, on a aujourd'hui beaucoup de recherches faites euh, là-dessus. Ça a commencé notamment en Occident par Piaget, hein, qui a qui a très Très clairement démontré qu'il y avait des étapes dans la maturité d'une conscience, d'une jeune conscience, on a commencé par les enfants, qui est, tous les enfants du monde, peu importe leur culture ou leur origine sociale, vont suivre un certain nombre d'étapes dans leur croissance et dans l'expansion dans de la conscience qu'ils vont avoir du monde, de, de ce qui les entoure. En gros, euh, on ne fait pas de racines carrées avant d'avoir acquis la motricité fine, en fait. donc il y a des étapes, il faut les suivre les unes après les autres, on ne les saute pas ces étapes. Ensuite, différentes cultures peuvent éventuellement développer certaines particularités sur certaines étapes, mais en tout cas, chacun, chaque personne au monde doit suivre ces étapes. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de cartes de la conscience qui permettent de décrire comment un être humain ou un collectif d'êtres humains peut grandir dans sa conscience, ça veut dire dans sa façon d'appréhender le monde. Euh, on a beaucoup de cartes différentes qui ont des niveaux différents, qui ont des façons, on va dire, de cartographier cette conscience euh, différente, tout comme une, des cartes peuvent cartographier un terrain de façon différente. Hein, on a des cartes topographiques, on a des cartes routières, euh, on, a des, on a des cartes qui, euh, comment dire, de cadastre, etc. Eh bien, les cartes de la conscience, celles qui existent, que nous avons à notre disposition, euh, vont mettre l'emphase sur certains aspects, euh, ou cognitifs, ou de valeurs euh, liées à la conscience humaine. Je vais me baser en fait sur une, euh, un système de cartes extrêmement simple pour expliquer mon propos. Euh, ça se déroule en fait en quatre étapes. Nous voyons bien que nous en tant qu'être humain, euh, en tant qu'individu, nous grandissons déjà dans une première phase de conscience qu'on appelle la conscience égocentrée. Un enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, a tendance à ramener tout à lui, d'ailleurs ne pas faire la distinction entre les objets animés et inanimés, ce qui fait que les enfants, les jeunes enfants, vivent dans des mondes enchantés et enchanteurs. Et puis, euh, tout se rapporte à eux. D'ailleurs, un jeune enfant, par exemple, on peut l'amener dans, dans une salle de concert, s'il a envie de faire du bruit, il va faire du bruit. Il n'a pas dans sa conscience la capacité de comprendre qu'il y a d'autres consciences que lui-même. Tout se ramène à lui... La lune le suit, les objets, les événements qui se passent autour de lui ont un rapport à lui-même et il se croit, en, il vit en tout cas, une relation extrêmement fusionnelle, avec peu de distinction entre son être et ce qui se déroule autour de lui. Cet enfant va grandir, espérons-le, et puis va passer dans une deuxième étape plus large de la conscience, on va faire un cercle plus vaste, où il a toujours sa conscience égocentrée, mais qui va passer dans un espace plus vaste de conscience dite socio-centrée. En gros, il y a les petits frères, les petites sœurs, il y a les autres avec lesquels il faut partager, il y a les autres qui ont eux aussi une conscience, il faut rentrer dans la relation à cette, cette conscience, il faut aussi se séparer de la mère, et donc il y a le, le défusionnage qui se, qui se fait, et puis comprendre qu'il eh y a un monde autour de soi, il y a l'école, il y a les autres, et on vit avec eux et on engage des relations avec eux. Donc là on appelle ça, cette deuxième étape, la conscience socio-centrée. La troisième étape, euh, on peut l'appeler la conscience mondocentrée. Euh, il s'agit de cette conscience humaine qui permet de comprendre en gros l'universalisme, par exemple les grandes catégories comme les humains. Euh, on peut comprendre que une conscience mondocentrée comprend les droits de l'homme, par exemple. Hein, les droits de l'homme viennent de ce type de conscience. Ça comprend, euh, en fait, derrière les apparences, ça comprend qu'il y a des choses universelles, des forces universelles, des formes universelles, qui se cachent, et qui nous rendent finalement, qui nous connectent, qui nous permettent de nous connecter les uns aux autres, en dépit des, différentes, euh, des, affa des apparences différentes. Et puis nous avons un quatrième type de conscience, euh, toujours sur cette cartographie très simple, euh, qu'on peut appeler la conscience « cosmos-centrée », alors avec un « K, cosmos », avec un « k » au sens grec du terme, ça veut dire toute la réalité inclusive, pas simplement le cosmos, les étoiles, la, la, la matière, mais aussi toute l'expérience subjective qu'on peut avoir, les émotions, etc. Tout ce qui existe en fait. Et la conscience cosmocentrée, lorsqu'un être atteint cette, cette conscience, eh bien, il, il, il fait l'expérience de la conscience indépendamment des formes et des états. Il voit que la conscience existe et préexiste à la fois dans, dans des formes individuées et dans une forme euh, unique, universelle, et que tout change d'état, mais que le flux de conscience continue de couler, de passer dans ces, dans ces formes-là. Alors, si un certain nombre de gens peuvent comprendre intellectuellement ce type de, de conscience, on va dire peu en font l'expérience directe, euh, ça demande effectivement en tout cas un cheminement particulier à travers des disciplines, notamment telles que la méditation. Alors, j'en viens à la COP21. Déjà, en fait, les, les analyses sociologiques nous montrent qu'aujourd'hui, euh, à peu près 70% de l'humanité vit encore dans une conscience dite socio-centrée. Alors, ramener à la société, la conscience socio-centrée, elle dit, voilà, il y a nous, la normalité, et puis il y a les autres. Les autres qui peuvent s'avérer des amis ou des ennemis, mais en tout cas différents de nous. Il y a nous et il y a eux. Souvent, eux représentent un danger. Alors, des exemples, nous, notre pays, nous les Français, nous les Américains, nous les Japonais, la religion, nous les Chrétiens, nous les Musulmans, nous les Juifs, nous les Bouddhistes, euh, le corporatisme, ben, qu'on voit dans le monde de l'entreprise, bien entendu, hein. nous, telle ou telle entreprise, et puis il y a les autres, euh, la concurrence, les gens panormaux, ou en tout cas auxquels il faut, il faut se livrer, euh, avec lesquels il faut se livrer une bataille euh, farouche. Euh, voilà, il y a le tribalisme aussi, un autre exemple de conscience socio-centrée. Alors là, je pense que vous commencez peut-être à voir où je veux en venir, euh, parce que euh, les chefs d'État aujourd'hui, les gens que nous élisons, ont tous pratiquement une conscience socio-centrée, ils n'ont pas une conscience mondo-centrée. Alors je m'entends bien, ils peuvent évidemment euh, signer sur les, sur les droits de l'homme, etc., on va dire porter certaines valeurs universelles, mais le rôle, le poste qu'ils défendent, ils défendent leur pays, ils défendent l'intérêt d'une nation, ils défendent l'intérêt d'une culture, ils défendent l'intérêt d'une religion. Euh, et donc il y a dans tout ce discours ce « nous contre les autres », à commencer par la notion de représentativité nationale. D'autre part, j'en reviens à l'intelligence collective. L'intelligence collective pyramidale a une structure sociale dans sa, dans sa construction, dans son langage, dans ses formes de, de représentation, faite pour fonctionner dans un monde socio-centré. Donc vous voyez déjà euh, que j'évoque deux raisons. La première, l'intelligence collective pyramidale ne peut pas faire face, même si elle signe des décrets euh, et, et signe des accords, elle ne pourra pas de manière opérationnelle faire face à la complexité euh, du... du climatique, et deuxièmement, de toute façon, les négociateurs autour de la table viennent à eux avec des consciences socio-centrées. Ils représentent finalement euh, le, le barycentre hein, de, de là où se trouve la conscience générale. Et puis il y a une troisième raison, elle aussi euh, liée à l'intelligence collective, euh, celle de l'argent. Euh, vous entendrez beaucoup dans des conférences parler de l'argent comme d'une très vieille technologie puisqu'elle existe pratiquement depuis l'invention de l'écriture. Euh, peu importe que l'argent euh, fonctionne avec des billets euh, de l'or ou, ou des bitcoins euh, ou en tout cas euh, l'argent digital, ça, ça ne change rien l'argent euh, ne permet de représenter finalement la richesse et l'aspect la, multidimensionnel des richesses que sur une échelle à savoir euh, combien ça coûte or on sait bien que la richesse a, une, a de très nombreuses dimensions même d'ailleurs un, un nombre de dimensions infinies et que dans un nombre de dimensions infinies, on ne peut pas euh, hiérarchiser la richesse. Euh, ça représente quelque chose de beaucoup plus complexe. Euh, l'argent, euh, aujourd'hui, euh, enfin, par sa forme en tout cas, induit des mécanismes artificiels de rareté, ce qu'on appelle l'effet Pareto, et là aussi je vous invite à voir euh, des conférences que j'ai données là-dessus. Ça veut dire que par nature, peu importe l'intention des acteurs, l'argent finira toujours par se concentrer dans les mains de quelques-uns. Et ça, ça n'a rien à voir avec la mauvaise intention euh, des gens ou bien le, le, mauvais, je veux dire, le caractère pingre euh, ou profiteur de, de, de l'humain. Ça a à voir avec une notion physique de ce qu'on appelle une loi de condensation, qu'on appelle une, la loi ou effet Pareto, qu'on connaît lorsqu'on joue euh, au Monopoly. On démarre dans un, dans un monde tout à fait euh, égalitaire et puis au bout de quelques tours de jeu, on voit bien que l'argent va commencer à se concentrer dans les mains de quelques-uns et puis d'une seule personne jusqu'à ce qu'il y ait une faillite générale y compris d'ailleurs de la personne qui a tout l'argent, puisqu'elle ne peut plus échanger avec tout le monde. Donc on a une faillite du système, on a une crise économique majeure, et la partie de s'arrête là. Eh bien, l'argent, du fait que ça se concentre dans les mains de quelques-uns, crée donc des mécanismes concentrationnaires, non seulement d'argent, mais bien, bien entendu de pouvoir, et qui n'ont rien de démocratique. Donc ça veut dire qu'on va continuer à fonctionner à la fois avec des personnes, et avec des institutions pour lesquelles les leviers de pouvoir n'ont rien d'un jeu démocratique, et en plus, n'ont rien d'un jeu écologique en tant que tel, puisque la concentration de l'argent ici amène une sous-monétarisation là. Et à partir du moment où les gens s'avèrent sous-monétarisés, ils vont passer l'essentiel de leur vie à essayer de gagner de l'argent. Comment on essaie de, de gagner de l'argent Eh bien, on essaie de gagner de l'argent en créant du business. Et ça crée le consumérisme. Ça veut dire que vous pouvez imaginer par exemple le, le dentifrice à huit couleurs qu'il nous faut absolument euh, acheter, sinon on ne va pas finir heureux. Imaginez la fabrication de ce produit, finalement de sa conception en amont jusqu'au fait qu'on le retrouve sur l'étal euh, du supermarché. Toute sa conception vient du fait de vouloir capter de l'argent. Ça veut dire les gens qui ont un salaire pour réaliser le produit, les gens qui ont un salaire pour transporter le produit, pour le packager, pour le mettre sur l'étal, pour euh, éventuellement le recycler on voit que finalement il n'y a aucun projet ni social, ni environnemental, euh, ni humaniste derrière la création de ce produit. Il y a juste en fait un objet fait pour capter de l'argent rare. Donc on voit bien comment le mécanisme de la rareté de l'argent euh, crée euh, en fait, de la pollution au travers du consumérisme. Le consumérisme relève d'un dommage collatéral de la rareté de l'argent. Alors vous voyez bien que si on continue à raisonner, à vouloir raisonner un monde dans lequel chacun a droit à la parole, qui limite son consumérisme, qui permette une distribution des pouvoirs beaucoup plus égalitaire, ou en tout cas beaucoup mieux organisée, on ne peut pas faire ça avec la technologie argent. Il s'agit d'une technologie tout à fait appropriée pour l'intelligence collective pyramidale, qui a besoin de concentration de pouvoir, et qui va appuyer sa concentration de pouvoir sur la technologie argent, mais dans l'intelligence collective dont nous avons besoin, la suivante, l'après-pyramidale, que j'appelle l'intelligence collective holomidale, eh bien l'argent euh, relève d'une technologie tout à fait toxique. Et donc euh, je vous invite là aussi euh, à réfléchir sur la question suivante. Pouvons-nous faire euh, un monde euh, non seulement durable, équitable, systémiquement viable, avec la technologie argent Pour moi, la réponse s'avère sans appel... Euh, non, on ne peut pas, ou en tout cas ça demande des efforts à contre-courant tellement incommensurables qu'on finit vite par, par s'épuiser. Je regrette évidemment que aucun des mouvements écologiques que je connaisse aujourd'hui n'ait eu la capacité de comprendre le lien qu'il y a entre l'écologie et l'argent, et notamment sur le fait que si nous voulons évoluer écologiquement, si nous voulons déployer un monde systémiquement conscient, systémiquement opérationnel, on ne pourra pas le faire avec la technologie argent, cela veut dire que nous devons aujourd'hui travailler à des technologies post-argent, ça veut dire des technologies qui vont permettre de créer des écosystèmes économiques qui intègrent l'environnement, qui intègrent l'humain, qui intègrent en fait toutes les dimensions de la richesse, ce que l'argent en tant que langage et en tant que technologie ne permet pas. Voilà, alors désolé je ne veux pas parler trop longuement, parce que, parce que, parce que sinon vous vous ennuieriez certainement, et puis je, je fais vraiment une vidéo amateur à la volée ce soir avant de partir en voyage. Mais j'espère avoir pu partager pour moi les trois grandes raisons qui font que je n'ai absolument aucun espoir sur le plan, en tout cas institutionnel et politique et étatique, euh, de la COP21. Je pense qu'il va se passer la même chose qu'à Copenhague. Il va peut-être y avoir quelques coups d'éclat euh, liés à quelques accords ou traités de fait, mais je ne pense absolument pas que sur le plan opérationnel l'intelligence collective pyramidale et la capacité de suivre ça, euh, de dérouler ça. Donc je vous dis trois raisons euh, liées à mon doute. Première chose, l'intelligence collective pyramidale s'avère tout à fait inadéquate dans sa structure euh, pour gérer le problème. Il faut envisager un passage à l'intelligence collective holomidale, la forme suivante, distribuer, délocalisée, paire à pair, open innovation, etc. La deuxième raison, euh, nos animaux politiques d'aujourd'hui euh, dans l'ensemble, dans leur immense majorité, ont une conscience socio-centrée et non pas mondo-centrée, euh, ils n'ont donc pas le développement personnel euh, et spirituel euh, suffisant pour pouvoir faire face euh, aux questions, donc en fait ils se mettent autour de la table des négociations et chacun tire le drap à soi, donc il y a des approches dites perspectivistes, chacun défend sa perspective, et il y a une sorte de consensus, pardon, de consensus plutôt de, de résultats, fondée sur les tensions extérieures qui ressortent, mais qui ne peut certainement pas représenter l'intérêt de tout le monde. Et puis la troisième raison, tant qu'on continuera à utiliser la technologie argent, eh bien, je ne vois pas comment on va pouvoir résoudre toutes ces, toutes ces questions-là. On a besoin de, de créer les technologies post-argent. Alors ben, j'ai la chance et le plaisir d'y travailler avec d'autres, bien entendu. Ça fera certainement l'objet d'autres conférences et d'autres petit moment peut-être à la volée comme ça en ligne, il faut que je m'habitue à faire ça, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite à chacun eh bien, un bon moment, malgré tout dans ces, dans ces négociations, quoi que vous fassiez, et puis surtout une bonne réflexion. Merci, au revoir.